Qu'est-ce qu'il est grand, ton ranch, là? C'est incroyable. Un seul homme, tout ça. C'est écœurant. hein Pareil eh, paraît que c'est toi le plus rapide de l'Ouest, là. Oh! Hey! Tu m'as tu m'as pas entendu tout à l'heure hey. Bon, c'est plus rapide il gagne. d'accord Oh, waouh Il est rapide hein Et hey, toi là Viens voir. Ça n'arrête pas ici, oh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 C'est le plus rapide qui gagne le. Oh bien, oh, tu es complètement malade ou quoi Il m'a foutu une claque, oh, une oh, vraie. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive là Alors, c est c est c est